Bonjour, bien bonsoir, selon votre position, j'aimerais faire mon. donner mon point de vue quant à la. suite à la. Pardon, à la... comment dire ça à la conférence de presse de Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, euh, préalable euh, aux deux rencontres contre, euh, qui vont nous opposer au Comore. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir la non-sélection de Seko Fofana et de, de... Comment il s'appelle De Zahar. Jean-Luc Gasset nous dit quoi Suite à l'entretien qu'il a eu avec les joueurs, il a pris la décision de ne pas les faire venir. Que lui sélectionne en fait des joueurs qui sont mentalement et physiquement prêts. Ça veut dire que les deux n'ont pas voulu venir, donc il n'a pas eu le choc de, les, de, de, de, de, de ne pas les sélectionner. Ok. Quand on prend le cas de Gradel et de Serge Aurier, deux cadres de, cadre de l'équipe On a beau les critiquer On a, on a beau être dur avec eux et puis Je sais comment je suis dur avec ces gens-là Ces deux-là, pardon Mais de tout, Ils étaient de tous les, de, de, de, de tous les combats hein. euh, Quand il a fallu aller au Malawi Ils étaient là Quand il a fallu descendre le plus bas de l'Afrique Ils étaient là pour aller jouer en Afrique du Sud tout ça Quand il a fallu jouer euh, Dans les pays Tels que le Centrafrique Où les terrains sont difficiles Ils étaient là quand il a fallu jouer en Éthiopie, au Mozambique, euh, je ne sais où encore là, ils étaient là. Ils n'ont jamais refusé de venir jouer me défendre les couleurs du pays. Mais voilà deux, deux divins, là qui nous emmènent depuis un certain temps, là. on ne comprend pas, qui jouent les stars. Ils ne veulent pas mettre la main à la pâte. C'est-à-dire qu'eux, on va, on va les sélectionner que pour les compétitions officielles. Et puis c'est tout. Ils ne veulent pas participer aux éliminatoires. Mais vous avez vu vous avez vu ça où? Il va falloir que ce sélectionneur prenne son courage à deux mains. Il me dégage ces deux lépés, on n'en parle plus. Il me les dégage définitivement de la sélection, on n'en parle plus. On veut des soldats, des conquérants, des gens qui sont prêts à mouiller le maillot partout en Afrique. Quand on appelle un joueur, il doit répondre à la sélection. S'il n'est pas blessé, s'il n'a rien, il doit venir, je défends le pays. S'il est blessé, il est chez lui, ce n'est pas grave. Mais des gens qui sont là, ils ne veulent pas mouiller le maillot, ils ne veulent pas venir jouer les matchs amicaux, ils ne veulent pas venir jouer les. Venir, venir, venir dans le groupe, ils attendent que les compétitions officielles pour être sélectionnées. Ça ne va pas chez vous, vous avez vu ça où dans quel pays c'est possible ça Il va falloir que le, le sélectionneur et les gars du voyage, là hein, prennent leurs responsabilités. On ne veut pas de diva dans cette sélection. Les gens qui jouent les stars, j'ai parlé des Serge et compagnie. Mais eux, ils sont, on peut critiquer les deux là, Aurier et tout ce que tu veux les choses comment on appelle ça, Serge Aurier, choses ça s'appelle on peut les critiquer à fond. Mais ils ont toujours été présents dans le combat dans les stades les plus chauds, les plus difficiles, ils étaient là. Hmm? Sekofofona, aussi talentueux soit-il, Wifuiza, aussi bon dribbleur soit-il, il, il n'est pas prêt pour venir jouer les éliminatoires, on ne peut pas les sélectionner pour la Coupe d'Afrique. Il va falloir que nos, nos, nos, les gens soient courageux et j'assume ce que je dis. J'aime ces joueurs, c'est des joueurs qui sont bons, mais à un moment donné, jouer les stades, ça commence à me casser les couilles, sincèrement. Ça suffit là. On n'a plus le temps pour ces conneries. On a une canne à préparer. On veut des joueurs qui viennent se préparer, qui viennent jouer avec leurs frères, qui viennent mouiller le maillot, défendre le pays partout à travers le monde. Et non que pour les compétitions officielles où il y a les télévisions, où il y a les machins. Maintenant, c'est fini ça. Des gens qui jouent les divas, c'est fini. Voilà. Alors, on dit, on dit, ouais, mais vous savez, on est en, là où dans le club où ils jouent, ils ont, ils ont des conditions vraiment optimales. Mais nous sommes, nous sommes en Afrique. Hein. On doit beau mettre les moyens... Nous sommes quand même en Afrique, ça ne pourra pas jamais ressembler à l'Europe. Donc que ces gens arrêtent leur connerie, soit ils viennent défendre les couleurs du pays, aller à travers le monde partout, même s'il faut aller en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en toute tu dois répondre à l'appel et puis aller jouer le match. Même si les trains trains inachevés, tu dois aller jouer le match. C'est comme ça. C'est ça la vérité. Des gens sont là, eux, ils veulent que tout est cuit et puis on les appelle. Et puis ceux qui ont mouillé le maillot pendant les, les, les éliminatoires, on les met de côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est les foutaises. Trop c'est trop. Il faut arrêter les conneries. Hein? La dernière fois c'était, il a eu le Covid. L'autre, on dit non, il a cité son anniversaire. Il, il, il, il, comme c'est son anniversaire, euh, chose, il, il veut fêter en famille. Donc il euh, ne faut pas qu'on l'appelle. Ça va Puis quoi encore Ça va pas ou quoi Ça va pas chez vous là Ça va pas Comme le temps continue à sucer la bite à ces connards-là. Arrêtez-moi ça. Trop c'est trop. C'est quoi aussi talentueux qu'il est Il n'est pas prêt à défendre le problème du pays. Il reste dans son problème il ne nous en mettre pas. Voilà. Et pareil pour une qui qui en les gens depuis, depuis plusieurs années. C'est quoi Ça suffit. Trop, c'est trop. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Quand gars dit, c'est moi qui prends la décision. C'est en fonction de ce que les gars se sont dit. Maintenant, comme il ne veut pas exposer les gars, il a oublié de prendre sur lui. Parce que c'est ce qu'on appelle la diplomatie, le politiquement correct. Un coup, il ne va pas venir. Ah, il m'a dit, il ne vient pas. Ah, il a dit. Euh, euh, euh, euh, non, non, non, non. Le coach, il encaisse. Et puis maintenant, il vient affronter la presse. Et il doit, il doit protéger ses joueurs. Pour ne pas les mettre à la vindicte populaire. C'est ce qu'il a fait. Mais quand tu lances les lignes, c'est Seko qui refuse de venir. Parce que pour lui, le match n'est pas intéressant. Mais il est malade, ce mec. Enfin, bref. Moi, tout ça, c'est long. <coughs> Zao, Seco, Jonathan Bambard. Eh, eh, eh. Tous ces gars-là, on ne veut pas. Qui reste où ils sont là-bas C'est bon. C'est fini. On va prendre la d'un on va partir avec eux. On va trouver notre million, on partir avec eux. Préparer la carne, c'est tout. Les gens qui jouent les divas, on les dégage. Merde